Envie de liberté Alors, suivez-moi dans cette nouvelle chronique de Laurent Houtan. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter ma rencontre avec un livre. Mon regard s'est posé il y a quelques semaines sur ce livre. Cette photo, une moto. Je me dis, est-ce que c'est -ce est encore un road movie Encore un nouvel Easy Rider Et puis ce titre « Nous rêvions juste de liberté. » Un titre prometteur. Presque trop, on a peur d'être déçu. Et puis finalement, on ose. Je l'ai ouvert et reposé six heures plus tard, complètement sonné, rempli d'émotions, les joues en larmes. Car oui, nous dévorons ce livre autant qu'il nous dévore, titillant cet esprit de liberté qui sommeille finalement en chacun de nous. Qui n'a jamais rêvé de prendre son sac à dos, de fuir la réalité du quotidien de quitter les gris de sa ville pour l'aventure avec un grand A, Bohème et sa bande vont la prendre, cette liberté, à plein gaz sur leur moto, sur la route de l'initiation. Henri Levenbruck nous décrit ici la vie de quatre jeunes dans une ville triste, pauvre. Freddy, le chef de bande, Hugo, dit Bohème, Oscar, dit le chinois et Alex, dit la fouine, sont les terreurs du lycée. Ils se sentent seuls, incompris. Leur famille ne s'occupe peu d'eux. Ils cherchent constamment à dépasser les limites jusqu'à déclencher la colère des hommes de loi. Et puis, ils rafistolent de vieilles bécanes, de vieilles motos dans leur garage, et prennent la route, en quête de liberté. La plume sans fioriture de Henri Levenbruck, son style direct, son argot percutant, va permettre à tout un chacun de s'approprier ce livre. Petit ou grand lecteur, jeune rebelle ou nostalgique d'une époque peut-être révolue. Il nous fait découvrir ces quêtes de liberté, ces gangs de motards, où liberté, honneur et respect sont bien plus que des mots. C'est vraiment du bon, du brut et même du truand. Mais attention, après avoir lu ce livre, on ne rêverait plus que de liberté. Merci d'avoir suivi cette chronique et découvrez toutes les autres chroniques sur nos réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube Signé Lausanne.